Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir, je suis ravi de vous présenter encore une fois la loi des séries pour parler de l'actu des séries, enfin presque cette semaine, parce qu'on va parler théâtre, on l'avait déjà fait la semaine dernière avec notre invité Pierre Marteau euh, et aujourd'hui on va parler d'une pièce qui va se jouer du 2 au 19 mars prochain à Paris. Euh, deux des acteurs de cette pièce sont avec nous en studio, j'ai un peu l'impression d'avoir les Avengers de la télévision avec <rire> moi. Euh, <rire> C'est un vrai plaisir de les recevoir pour la première fois dans ce studio, une comédienne qu'on aime beaucoup, Julie De Bazac. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Je vous avais euh, interviewé euh, au Festival de la Rochelle, mais là on va vous, vous recevoir dans ce studio et on va parler théâtre, on va parler jeux, on va parler de, de plein de choses. Et face à, à elle, à quelqu'un qui nous a reçu il y a quasiment un an, jour pour jour, euh, Benjamin Baroche. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous euh... tous les deux On est à quelques jours, on le dit, hein, de la première de créancier. Euh, cette pièce qui va se jouer à Paris du 2 au 19 mars, comment on se sent Heureux. <rire> heureux. Heureux et excité et un peu euh, stressos quand même, hein, ouais. parce, que, parce que le théâtre, c'est se mettre en danger. Et en même temps, c'est l'adrénaline qui, qui nous pousse à être vivants et là face au spectateurs. Donc, on est, ouais, on est excité heureux, mais voilà, cinq jours d'une première, c'est dans le travail encore. Oui, dans le travail. Il faut apprendre, il faut, faut se roder, il faut se... On va en parler justement de ces mécanismes de jeu parce que euh, le, le théâtre fait partie de votre ADN à tous les deux dans votre parcours, vous l'avez très longtemps, euh, vous en avez fait souvent. L'année dernière, on en parlait justement du théâtre avec toi. Euh, cette envie de revenir au théâtre, c'était quelque chose qui te, aussi qui t'habitait te, qui te, Oui, ouais, quelque chose qui était vraiment très, très très présent dans mon désir, profond en tout cas. Et euh, quelque part, j'ai dû être entendu euh, voilà, euh, et euh, un an plus tard, donc, euh, je me retrouve euh, en face de toi à parler d'une actualité euh, brûlante là. Donc je suis, je suis, je suis ravi, euh, ravi c'est pile poil le bon moment, euh, je pense, pour, euh, pour revenir sur les planches. Avec un personnage tellement sympathique, vous ouais, allez voir, ouais, vous ne serez pas dépaysé. Toujours. <rire> Mais il le fait tellement bien en même temps. On va avoir l'occasion d'en oh, parler. Que, mais... Hein. Non, mais pas que. C'est l'ambiguïté, l'ambiguïté des rôles, c'est ça qui est formidable. La télévision, c'est un peu plus. Euh, il faut aller un peu plus dans les dans les archétypes, mais c'est ça aussi qui fait le sel de la télé. On va parler longuement de Créancier tout à l'heure. Évidemment, on va revenir aussi sur quelques moments de votre parcours. On a retrouvé des petites choses qui vont nous faire plaisir. Vous verrez Alors. tout à l'heure. Euh, mais auparavant, une actu. Alors d'habitude, on commence l'émission par une avant-première. Là, on va faire appel à un petit peu à votre fibre nostalgique. Vous connaissez peut-être une chaîne qui s'appelle Mélodie de TV. Eh bien, Mélodie de TV qui Normalement, ressort les grandes émissions de variété, a décidé de lancer à partir du mois d'avril une série, enfin de faire revenir une série du patrimoine. Euh, Micheline Prel, ah, Daniel oui, Gélin, Les Saintes Chéries. Les Saintes Chéries qui reviennent en saison 1 à partir du mois d'avril. Regardez la bande-annonce des Saintes Chéries qui arrivera donc euh, sur Mélodie TV au mois d'avril. Ne manquez pas la première série diffusée par Mélodie, Les Saintes Chéries. Il y a peut-être été un peu fort quand même. Mais ils avaient qu'à pas nous prévu de cinéma Feuilleton culte des années 60, Les Saintes Chéries ont permis à Micheline Prel et Daniel Gélin de rentrer dans les foyers français. C'est moi je vais te dire un truc, à cette époque là pour moi c'est les meilleurs moments de notre vie. Bon. Continuez. Accompagnée de son générique collector, la première saison des Saints Chéri est en exclusivité sur Mélodie, la chaîne Vintage Forever. Ça, on peut dire une chose, c'est qu'avec toi, on s'ennuie jamais. Hein. Tu es un ange. J'avais tellement peur que tu m'attrapes. Oh, mon chéri, tu es merveilleux. Il est merveilleux. Elle a 100 ans Micheline Prel, 100 ans cette année, euh, depuis l'année dernière d'ailleurs. Euh, Daniel Gélin, évidemment, un peu un gars une fille avant l'heure, je le disais pendant les coulisses. Trois saisons, diffusées entre 1965 et 1971, 39 épisodes, 13 épisodes par saison. Euh, alors évidemment, euh, la patine du temps est passée, mais c'est un petit bonbon à chaque fois de redécouvrir cette série magnifiquement incarnée euh, par Micheline Prel et Daniel Gélin. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est aussi disponible en DVD pour celles et ceux qui voudraient la, la voir en intégralité. Mais en tout cas, sur Mélodie TV, prochainement, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Nos saintes chéris à nous, ils sont en plateau aujourd'hui pour parler d'une pièce qui arrive le 2 mars prochain dans 5 petits jours. Voilà la fiche, tiens, on va la voir, la fiche de, de créancier. Euh, on va la voir apparaître normalement à l'image. La voici, elle est belle. Euh, cette jolie pièce, donc au théâtre de l'épée de bois du 2 au 19 mars. On cite évidemment euh, Philippe Calvario et aussi le metteur en scène de cette pièce. Il euh, y en a un de vous deux qui va devoir s'y coller. De quoi ça parle, créancier euh... <rire> Alors regarde ses notes. Ah oui, les pitchs. Est Julie. Très euh, Julie. Je ne sais pas si je sais jouer, mais enfin les pitchs. <rire> C'est une ronde amoureuse et destructrice entre trois personnages, trois êtres. Ouais. Ça parle de, de l'amour dans sa violence, dans son côté cynique, incisif, pas simple. La place de chacun euh, dans un couple. Et qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prend euh, La vieillesse, la jeunesse, la difficulté de, de faire son chemin et de vivre. Et ça parle aussi beaucoup d'amour propre. Et... Voilà, venez la voir. Venez la voir <rire> évidemment, c'est à voir. 19h euh, tous les jours de la semaine et à 14h30 le samedi et le dimanche. C'est jeudi. C'est du jeudi au dimanche. Ouais. Jeudi, vendredi 19h30, ouais. samedi, dimanche samedi, à 14h30. je crois qu'on joue deux fois. Ah, en plus, oui ouais, 14h30 <rire> à 30 et 19h. Ouais, et, ah oui, d'accord. Ouais, ça. Voilà. Et tu joues un scénariste, je crois, c'est ça Un auteur ou un scénariste dans cette pièce Je joue un acteur. Ouais, un acteur. Ouais, c'est un acteur. Je joue un acteur. Et vous êtes euh... acteurs tous les deux. Tous les deux oui. et... et Philippe Calvario est metteur en scène. Euh, mm. de... et, et, dans... et dans la vie, et dans le... Il y a quelque chose de très méta, finalement, cette pièce. Exactement. En fait. ouais. euh, Philippe a fait une adaptation un tout petit peu plus moderne. Il a voulu transposer euh, dans la pièce euh, mm. originale. Le texte est, est de Strindberg, mais il a fait vraiment quelques petits changements, notamment par rapport à nos, nos métiers. Pour qu'on soit très proche aussi d'une euh, d'une réalité. Et ils sont peintres euh, à la base et euh, voilà. Mais c'est juste, c'est quand même le texte de Strindberg. C'est la pièce de Strindberg oui. qu'il a écrite d'ailleurs euh, euh, dans un moment lui où il était parti en vacances euh, au Danemark avec sa femme dans une maison, dans un château d'une comtesse où il y avait un un, un un serviteur, enfin je sais pas comment on dit, un servant qui, qui était bohémien. Et euh, Strindberg est devenu très jaloux de ce bohémien. Il avait peur que sa femme ait une ouais. relation avec lui. Et il a écrit cette pièce en 15 jours. Euh, et ça a été fulgurant. Une... C'est très organique comme pièce. Très, très fort. Et oui. y compris pour vous, à jouer euh... L'intensité, alors évidemment, elle n'a pas commencé donc on ne l'a pas vu, mais euh, voilà, à jouer, on, on y laisse des plumes. On y laisse des plumes, on en, on en prend aussi, mais ça, euh, c'est voilà, trop tôt pour le dire encore, mais en tout cas, oui, c'est profond, très intense. Euh, la pièce doit durer 1h20, 25 à peu près, moi j'ai l'impression qu'on joue 3h, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est extrêmement dense. dense voilà. Euh, et euh, Strindberg était quelqu'un de, de euh, quelqu'un qui a eu des, des, beaucoup de soucis euh, amoureux, on va dire, et qui a euh, basé son œuvre. Moi, on a lu son journal intime qui s'appelle Inferno. Donc, euh, quand on a ça, ça donne le tempo, ça donne de, le tempo de, de qui, euh, de, de, de, de voilà, de, de, de qui on est. Euh, donc voilà, et, et, et, et je pense qu'il a, a voilà, je pense faut dire que à une époque, je crois que sa, deux, sa seconde épouse l'a trompé. Et euh, il a eu beaucoup de mal à s'en mettre, il a écrit pour un peu exorciser ses démons et euh, ça a donné Mademoiselle Julie créancier, entre autres. Qu'il a écrit en même temps d'ailleurs, ouais, au même ça. moment dans ce château. On peut dire qu'il était... Le euh, était... Ouais. Ah, oui, ça a été euh, un, un... un exutoire. Un exutoire. Et mmh. d'ailleurs, je, je, t'écla mon personnage, euh, euh, est proche de sa femme, je pense. Et, et mmh. il la voit comme une femme vampire, comme une femme... Euh, en même temps aimante, douce et en même temps cruelle et en même temps euh, une fausse mère, mère euh, qui s'occupe de son enfant. Il y a un mélange comme ça, il y a, il y a plusieurs couleurs de, de femmes dans cette femme, hein, dans mon personnage. Et, euh, et ce qui est beau à travailler, en tout cas avec Benjamin et avec Philippe, c'est de travailler l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est sur euh, le rôle de, de Benjamin manipule quelque part et en même temps il se fait prendre par des moments de réalité et il se fait chopé par son propre jeu, et, et on est tous surpris, j'espère que les spectateurs le seront, euh, par ce, ces pistes dans, différentes qui peuvent arriver. Et même nous, dans le jeu, dans le travail dans lequel on est, euh, on sait qu'on peut euh, crier ou le faire très doucement dans une densité différente. Et, et c'est ça, ce sont des choix aussi à faire dans le jeu. Philippe nous aide à ça, le metteur en scène. Mais euh, c'est très riche, cette écriture, parce qu'elle est, elle est, elle est forte. Et on, on, il faut choisir notre point de vue. Et puis, on verra aussi comment ça se passe sur scène avec notre euh, quatrième partenaire qui est, qui, qui est le quel public. public, quel public. Ouais. Comment il va réagir et comment ouais. il va... Ouais. À, à, à ça, ça me fait penser un peu à ces, à ces grandes œuvres. Je pense aux Limiers aussi, à ces, à ces grands huis clos, à ces grandes, mmh. à ces grandes joutes qu'il y a entre les personnages. Est-ce que le fait de transposer, au-delà de, de coller à vos, à vos métiers respectifs, mmh. euh, est-ce que euh, le fait de transposer dans le milieu de, des comédiens, est-ce que c'est... Préparer créancier à être peut-être un, un sas, peut-être vers une adaptation au cinéma ou en film euh, Est-ce qu'on est on y pense ou pas Parce qu'il y a quelque chose de forcément plus méta C'est vrai, le, euh, non. Enfin, on n'y a pas pensé là, mais euh, le huis clos est toujours intéressant. Hein. Ouais. Euh... Moi, j'ai parlé à Philippe, quand on commençait à travailler sur euh, les personnages, d'un film de ciné-lumette qui s'appelle Piège fatal en français, ouais. mmh. avec Michael Caine et Christopher Reeves, où euh, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Donc, c'est exactement ce, ce, ce, voilà, ce dont tu es en train de, de, de parler. Et euh, c'est un metteur en scène un petit peu has-been qui reçoit un, un de ses anciens élèves, si je me souviens bien. Et euh, pour lui ravir sa pièce, en fait. et euh, Je ne veux pas trop, trop spoiler, mais c'est magnifiquement interprété par Kane. Et j'en avais parlé déjà à Philippe Calvary en disant, voilà, c'est intéressant, euh, cette espèce de mise en abîme, là, par rapport à ton adaptation sur le métier au aujourd'hui. Donc oui, on peut imaginer euh, tout à fait comme ça se faisait à l'époque, ouais. aux grandes heures du théâtre euh, qu'on faisait, on, et ça, ça revient d'ailleurs des adaptations, euh, filmées très simplement, mais euh, voilà... Euh, comme Ozon c'est bien le faire aussi. Comme Ozon sait bien le faire avec Mon Crime. Oui, euh, avec Mon oui. ouais. Crime qui sort. Il alors... a fait Ozon, euh, ouais. euh, oui, il a adapté il a euh, Fassbinder de... aussi il y, a, ouais. il y a 20 ans. Ou même Huit Femmes, hein, qui a un côté très ouais. théâtral. Oui. Euh, ouais. Et euh, qui peut être intéressant. Mais Comment on je... appelle Non, non. Ah, <rire> non, non François mais... Ozon. Euh, ils sont là, ils sont prêts <rire> pour <rire> adapter créancier. Et puis c'est une pièce aussi sur euh, l'art de la création et sur le questionnement des artistes aussi. Autant pour Strindberg, les peintres ou. Ou nous les, les, les, les, les, les comédiens d'ailleurs, enfin, c'est étonnant quand on crée un personnage. C'est vrai qu'ils sont comédiens, mais moi j'ai pas fait de rapport avec moi en tant que comédienne. Mmh. C'est transposé ailleurs. On parle de, de, de, de l'amour et des rapports de même de jalousie, de place, comment on se situe. Je trouve ça très moderne parce qu'on en est encore là. Euh, la difficulté aussi d'être un homme aujourd'hui, je trouve ça dur d'être un homme. Enfin, mmh. c'est dur d'être une femme, mais. Avec tout ce qui se passe, euh, qu'est-ce que devient la place d'un homme Trouver sa place, euh, Trouver oui, oui, bien sa sûr. place et retrouver une place. Et plutôt. retrouver une place et quelle place donne une femme aussi à cet homme. Et il y avait une forme aussi un peu de misogynie parce que au départ, euh, ouais. euh, quand même, Strindberg. Euh, était très en colère et très jaloux à ce moment-là dans, dans, dans ce fameux euh, château, avec euh, ce bohémien. Et euh, un il y a exuto, quelque chose d'assez violent. C'est aussi une vengeance entre guillemets, par procuration, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'utiliser l'art comme une espèce de, à la fois d'exultant, oui. mais aussi de « je lâche tout » je ouais. lâche et, de me euh, et, et, et comment je représente, quelle image j'ai, quelle image on a de soi, qu'est-ce qu'on projette, euh, le désir. Enfin voilà, c'est tout ça et, et, et c'est euh, d'actualité. Comment est venue l'idée de vous réunir tous les deux dans cette pièce, de vous avoir ensemble sur scène. Et évidemment, quand on vous voit et quand on vous voit ensemble, même sur l'affiche, on se dit « Ah oui, ça colle, mais comment est venue l'idée, justement, de vous imaginer ensemble ?» Euh, C'est Philippe euh, qui m'a appelé, euh, qui, ouais, qui m'a appelé en me disant voilà, euh, j'aimerais bien, j'ai un projet autour de Strindberg, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, euh, j'aime beaucoup euh, le chef Tessier, voilà, donc, euh, voilà. <rire> Décidément. Voilà, donc pour ne pas voilà, parler que de lui, et euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer euh, oui, avec plaisir. Je connaissais son travail, moi, euh, à Philippe, parce que j'avais vu la mouette qu'il avait montée mmh. avec euh, Irène Jacob il y, a, il y a une vingtaine d'années de ça. Et puis, j'ai vu euh, une très belle adaptation qu'il a faite de Fassbinder, euh, Les larmes amères de Petra Frank Kant euh, Bon, je connaissais son, son, son travail. Donc, euh, bon, c'est quelqu'un qui vient du théâtre public comme moi. Donc, euh, on parlait à peu près, enfin, je, on, avait, on connaissait plein de gens en commun. On s'est rencontrés euh, et puis il m'a dit, voilà, euh, je regarde la série. Donc, Bon, J'étais très, très, très, très content. Je disais, ah ben, c'est chouette, voilà. Et j'ai pensé à, à cette pièce et à ce rôle. Je ne connaissais pas Créancier. Je l'ai lu et assez rapidement, j'ai donné une réponse positive. Et il fallait ensuite, évidemment, former ce trio. Oui. Parce que lui, il voulait jouer en face. C'était une très, très bonne idée parce qu'il est voilà, formidable dans le rôle. Et puis, la magie fait que j'ai le même agent que Julie. Mmh. Ça et a que été... ouais et que euh, après réflexion il y eu une, une, une elle m'a laissé un message en me disant voilà euh, c'est quelqu'un qui te ressemble <rire> <rire> et ouais et vous venez vous avez, non, elle, elle, elle, non, elle a dit vraiment vous avez le même adN hein, tous les deux au niveau du théâtre et de votre parcours et euh, moi je connaissais Julie euh, pas dans la vie mais euh, à l'image et euh, j'étais vraiment euh, voilà euh, très très heureux et impatient de, de, de la rencontrer travailler avec elle et elle m'a dit tu vas voir ça va ça va fiter elle ne se trompait pas, elle a rencontré ensuite Philippe et j'attendais impatiemment d'avoir le retour de Philippe en me disant « alors, alors, alors, vas-y, vas-y » et il m'a dit « oui, ça va, ça va se faire ». Voilà, et ce qui est formidable en vous réunissant tous les deux, c'est que justement le public qui vous suit au quotidien euh, va pouvoir vous découvrir dans une pièce et dans un univers qu'il ne serait peut-être pas forcément allé voir, euh, soit parce que euh, bah, ce n'est pas un grand théâtre euh, parisien, donc forcément on n'y a pas forcément accès de la même façon, et puis on peut aussi découvrir des auteurs qu'on ne serait pas forcément allé voir, donc, euh, donc cette notion d'auteur qu'on découvre, c'est vraiment important en vous réunissant tous les deux. Tout à fait. Je, je sais déjà que quelques fans euh, maintenant sur Insta communiquent ouais. et vont venir et vont découvrir un nouvel auteur euh, et un nouveau texte, une nouvelle écriture, un nouveau rythme. Et je trouve ça fascinant. Euh, moi, je sais que le, le, le, ce sont les mots qui m'ont toujours euh, la transmission des mots d'une pensée. La poésie, quand j'étais, j'avais huit ans déjà, je lisais de la poésie. J'essayais d'en écrire dans... Dans ma chambre, c'était un moment intime euh, de comprendre pourquoi on est sur Terre. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est tout seul euh, Et de trouver des auteurs où tout d'un coup, on sent qu'on n'est pas tout seul et qui nous aident. Ce sont des amis. Les, mmh. les, les livres sont des amis. Et, euh, et cette transmission-là, pour moi, elle, elle n'existe qu'au théâtre, cet échange. Je sais que c'est comme une drogue. C'est-à-dire que moi, j'étais en première S euh, parce que j'ai fait un bac scientifique étonnamment. Euh, un, un metteur en scène est venu me repérer dans un cours. Et j'ai joué la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Et c'est dans un moment, donc je jouais euh, devant 200, 300 pe personnes. J'avais 16 ans et, et sur un silence, sur une pièce de Tennessee Williams, sur un silence qui était tellement dense, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je n'ai pas lâché, c'est-à-dire qu'on est piqué. Il faut être complètement barjot pour mmh, aller jouer mmh. au théâtre. Là, je me dis dans cinq jours, et se mettre à, se tout met le monde, à nu mmh. sur un fil pour transmettre. Mais qu'est-ce qu'on fait On transmet un texte, on transmet cette pensée, comme j'en parlais tout à l'heure, de ce Stringberg qui a vécu quelque chose d'extrêmement de, douloureux. Et on est là, et on partage ça avec Benjamin, qui a cette même fougue, ce même plaisir des choses, et Philippe Calvario, qui a cette passion, et qui ne le lâche pas à, à, à 50 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours des... des pas des gamins. Oui, c'est des gamins. Je suis cette petite fille de 8 ans qui, qui a toujours envie... Qui, cette fougue ne m'a pas lâchée. Et je parle aussi de notre assistante metteur en scène qui s'appelle Marlène D'Arocha, qui est incroyable. Elle a 30 ans et elle a une culture incroyable. Et, et à chaque fois, elle nous sort des, des, des références. Et on a envie de voir des films, de voir des pièces et, et, de, voir <rire> et, euh, et de lire, de relire. Là, euh, sur la série euh, sur Demain nous appartient, j'ai très peu de temps avec le nombre de textes que j'ai. Mais euh, là, en étant deux mois un peu plus disponible sur Paris euh, et euh, avec des librairies, je redécouvre tout ça. Ça me, ça me fait une bouffée d'air et un bien fou. Justement, je, je me glisse dans, dans l'allusion effectivement à, à Demain nous appartient et plus largement aux feuilletons quotidiens. Parce que vous avez, tu as dit quelque chose qui est très fort, tu as dit on vient du théâtre, on y revient. Oui. Euh, est-ce que la, la mécanique de travail que vous avez sur les feuilletons quotidiens, cette rapidité, cette quantité de textes à apprendre, est-ce que en revenant là au théâtre, quelque part, ça vous a aidé ah, dans l'appréhension des textes, dans la façon d'être sur scène, enfin, voilà. est-ce que ça a été quelque part un petit plus aussi Ce n'est pas du tout la même manière de travailler. En tout cas pour moi, tu... Benjamin, je vais te laisser la parole quand même. <rire> euh... Ce sont deux cerveaux différents. En tout cas, pour le théâtre, et moi j'ai besoin d'y retourner régulièrement, et je touche du bois, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir y retourner. Là, je suis très heureuse d'y être. Euh... Ce sont des racines, c'est un ancrage, mm. et... Et c'est très, très important de... de, de, de... C'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire que là, je disais, mais mon texte, je n'ai pas eu envie de l'apprendre tout de suite. On l'a lu, on a approché. Est-ce qu'on parle de la même chose Le personnage vient petit à petit. Et on a cette chance d'avoir quand même le temps, même si c'est court, un hein, mois, de s'imprégner de quelque chose. Et le texte et, et l'apprentissage, il est différent du texte. Nous, sur Demain nous appartient et sur ITC, on, on, on a 6, 7, huit, 9 séquences par jour. Le texte nous arrive assez tard. Alors, moi, j'ai besoin de le lire plusieurs fois, j'ai besoin de différentes ouais. couches, mais le soir, je m'y recolle et, et c'est une gymnastique différente et c'est une... Ça ne marine pas. Ça emprunte différemment, ouais. ouais. me disons qu'il y a un rapport euh, organique avec le texte euh, de Strindberg ou n'importe quel texte qu'on va pouvoir respirer au théâtre. Moi, il va me rentrer dans la peau. C'est pour ça que je parle d'organe, c'est-à-dire, voilà, le texte que je peux faire en tant qu'Emmanuel Tessier ou à la télévision ou au cinéma, c'est autre chose euh, mais pour euh, répondre à ta question, ce côté euh, rigoureux et athlète sportif que m'a apporté la série, parce que s'il y avait une chose que m'a apporté la série, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de stresser sur le, le travail et se mettre dans le travail. Euh, et effectivement, on a beaucoup de textes euh, quand on a 6 ou 7 séquences par jour à, à, à produire. Hein, et en même temps, il faut bien les faire et vraiment bien les faire. Et moi, je... Je joue, j'essaie de mettre un peu du théâtre dans tout ce que je fais. Et en même temps, j'essaie de mettre aussi un petit peu de ce que je, cette espèce de modernité, du rapport à l'image que j'ai aussi dans le théâtre. Donc, c'est un petit peu une chose qui bascule dans l'autre. Euh, mais le côté athlète m'a vachement aidé, en fait, euh, pour déstresser dé dé par rapport au théâtre. Ouais. En me disant, bah, voilà, cette, le mécanique texte, un peu voilà sportive. cette mécanique, parce que, évidemment, je n'ai plus le même cerveau aujourd'hui. Euh, je suis entraîné oui. et, euh, et c'est formidable. La série, pas, pas, elle, elle, me, elle me fatigue, elle me prend beaucoup. Mais elle me donne aussi une certaine. Je ne suis plus du tout le même acteur qu'il que y, a, y a deux ans ou trois ans. J'ai appris aujourd'hui à travailler, non pas vite, c'est un mot que je déteste, non. mais avec une espèce. Une, une, une efficacité. Une, une, une, une acuité. Exac, exa, ouais. Une efficacité pour donner le meilleur et garder cette théâtralité que j'ai en tant qu'Emmanuel Tessier. Il est théâtral, ce mec. Donc il faut que je le fasse un il peu est... comme un espèce de dandy parfois, c'est un mec élégant, etc. Donc il y a une dose de théâtralité. Il le... est théâtral et dans chacun quasiment de ses interventions, on est quasiment sur une scène de théâtre que ce soit voilà. euh, en cuisine, la cuisine, oui, le bureau. Voilà. Ou ou j'ai la, la chance de ça, mmh. etc. Mais bon, j'ai la chance d'avoir ce rôle-là. Mais c'est vrai que le pour répondre à ta question sur voilà le, le texte de Strindberg, oh là là, c'est beaucoup, c'est très différent. Il, il, il me rentre dans la peau et il, fa, il va falloir et je vis avec et. Et, et pas du tout, il n'est pas logé au même endroit euh, ouais. dans, en, dans moi. En, C'est pas le même hémisphère. Voilà. C'est pas du tout le même, voilà, exactement, du, du cerveau. Donc, il euh, y a plus de difficultés euh, euh, et en même temps, euh, bah, il faut le temps que ça imprègne. C'est vraiment comme des couches de oui. peinture. Hein. C'est profond, vraiment. Et du coup, là, on est, on est euh, moi, je, je dis toujours, on n'est pas prêt. Mais on n'est jamais prêt au théâtre. Donc là, on joue aussi. la semaine prochaine. On ne sera pas prêt. D'ailleurs, même on après avoir, avoir joué la première, euh, il faut remettre ça sur la deuxième. Et ouais, yes. il y a d'autres choses puis, qui peuvent puis, rentrer Et puis, euh, on peut le jouer 100 fois. C'est ça qui est magnifique au théâtre c'est qu'on apprend, on découvre des ouais, choses. Il n'y a jamais une, une représentation qui à ressemble à l'autre. Donc, il faut être euh, calme aussi par ouais, rapport ouais. à ça ne pas vouloir euh, donner quelque chose de fini. Enfin, je, je, ça, se, ça se crée. Alors, oui, c'est beaucoup de répétitions. Et par rapport aussi à ta question initiale, je trouve qu'un acteur doit jouer. C'est hmm. compliqué parce qu'on dépend du désir de l'autre. Mais quand on a cette chance, même si c'est violent et dur, une quotidienne, parce que c'est quotidien, est, on, est, on, est, on travaille beaucoup, c'est une chance merveilleuse. Ouais. Parce qu'on on a un training, on peut tester des choses. Moi, je vois par rapport à l'humour de mon personnage, dans des dynamiques, on a une forme de liberté par moment. En tout cas, je travaille beaucoup pour essayer d'avoir cette liberté-là sur le plateau, malgré la, la densité de travail. Et, euh, et, et là, de retrouver par rapport à une pièce de théâtre de retrouver euh, son, son, son premier amour, c'est merveilleux. Je, je... C'est une chance parce que cette série me permet aussi de se faire ce rôle-là aujourd'hui, parce que Philippe euh, Calvario nous a découvert aussi dans cette série. Ouais. Bon, je crois qu'il m'a vu dans d'autres choses, mais voilà, son envie, elle vient de là. Parce qu'on a cette chance d'être là au quotidien et qu'on est dans, ouais. la, dans la vie des gens. Et puis, c'est une chance aussi, parce que c'est vrai qu'on le disait, le rôle des, des comédiens, c'est de jouer et de ne pas avoir à se préoccuper finalement, parce qu'on a la quotidienne, de se dire il faut que je trouve des rôles pour jouer. J'ai cette quotidienne qui me sécurise un tout petit peu oui. et à côté je peux prendre des risques et aller vers des projets Exactement. vers lesquels peut-être on ne serait pas allé en temps normal parce que bah, quand on n'a pas de rôle qui tombe et qu'il faut, il faut, il faut gagner sa vie comme n'importe quel artiste, euh, on n'y va pas et là on peut prendre le risque d'aller à contre-courant. Est-ce que même on choisit ses rôles euh, en fonction justement du fait de trancher littéralement avec l'image qu'on propose à la télévision. Oui. Ou en tout cas, l'univers qu'on propose. Je pense ah, oui. que c'est très important. Ouais. Il faut être conscient de ce qu'on, de, de, pas ce qu'on est, mais de où on est. Enfin, en tout cas, moi, de là où j'en suis, je, je fais très attention à ça. Et aujourd'hui, j'ai le, c'est un luxe suprême hein, de pouvoir euh, avoir un petit peu, je dirais pas choisir, mais avoir un peu plus de recul sur les choses. Il y a encore quelques années, j'avais moins de recul. Il fallait que je travaille ouais. et euh, Dieu sait si j'aime ce métier. Et j'aime jouer, donc euh, on me donnait à, un peu à manger, j'allais dire, et j'avais faim, je mangeais. C'est aussi simple que oui. ça. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un peu moins faim et d'avoir euh, toujours cette faim, euh, évidemment, de rôle. Et parce que mon métier, c'est un métier de passion, comme tu disais si bien, donc il ne me quittera jamais et c'est pour ça que la retraite et tout ça, nous, on n'est pas trop. Euh... Non, on a cette chance. Voilà, on a cette chance-là. Tu es passé de euh, la, la fin Michelin à l'envie, 100 ans. Je veux bien choisir. Voilà, temps. quand on parlait de, de ça. ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, par rapport au choix, par rapport où on se géographise, etc., c'est très important euh, de savoir euh, aujourd'hui euh, là où on va euh, euh, mettre son énergie, parce que euh, voilà, là, c'est de l'énergie. Et c'est un euh, mental. Tu parlais de sport. C'est un mental de sportif, hein, oui, c'est oui, de... ouais. un mental, ouais. on est tout seul hein, aussi, c'est très, ouais. voilà, on, faut... on utilise des émotions, on a une sensibilité dingue et il faut être là quoi, euh, c'est un, oui, oui c'est comme on, quand on tire à l'arc, on, on vise quelque chose, on y va, et on l'accompagne, et on l'accompagne, et quels que soient nos doutes, bout... et, et voilà, et, et ce danger sur scène, il est beau, c'est même une responsabilité d'être sur scène. Et puis, c'est de transmettre un texte. Euh, moi, je, moi, ce que je souhaite euh, au plus profond euh, par rapport aux spectateurs, c'est qu'ils ressentent des choses qu'ils vivent dans leur vie, qui, qui est une assimilation. Je parlais de la solitude de l'être humain, de, de se reconnaître, oui. de reconnaître des choses, de reconnaître ce qu'a vécu de Strindberg, comme pour nous, ça nous évoque des choses. Et sans filtre de l'écran. Sans, sans filtre de l'écran. Oui. Et en même temps, euh, je me souviens moi d'une dame qui était venue, qui m'a dit « à ce moment-là, je me suis reconnue, ça m'a bouleversée. » C'était une phrase, un moment. Voilà, Dont on n'est bah, absolument je... pas conscient, nous, hein, quand pas on, conscient. on joue hein. bien sûr, bien enfin, je bien dire, mais un est peu pas... comme des gens, et, et qui sont des fans, pas... dans... pardon, oui, non, coup, non, non. Dans, dans le métro, là, euh, parce qu'on est plus à Paris, des gens qui nous arrêtent et qui disent là, voilà, ça me fait ça, là, ça me fait du bien, là, je vous suis, il y a quelque chose de... C'est pas nécessairement au même endroit pour tout le monde, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est beau, mmh. on, on sème des choses et puis, c'est ça, c'est la beauté de l'éphémère aussi, j'aime ça. On va voir ce que vous avez semé un petit peu, euh, parce que euh, parce qu évidemment le public aujourd'hui vous. Et je le dis, ça va être un. Je pense que ça va être un vrai. Je, je peux le dire d'autant plus, sans flagornerie aucune, qu'il qui est que euh, j'ai pas vu la pièce. Mais ça va être un vrai bonheur, je suis sûr de vous voir sur scène tous les deux, parce que euh, c'est un vrai couple qu'on avait envie de voir. Et ça match quand on vous voit ensemble. Et je me dis.. Euh... Euh, voilà, qu'on espère que des choses vont se, vont se déclencher derrière parce mais que ça ouais. peut être vraiment génial. Enfin, je parle au théâtre allemand en parlant, bien sûr. Je te tiens au jeu. Sinon, c'est la merde. Depuis le début de cette saison, on a inauguré une petite une nouveauté dans cette émission. Euh, on, on, on se replonge dans le parcours de nos invités, mais on s'est dit qu'on allait passer par le, le prisme des photos et de vous laisser réagir à ces photos de oh, votre Dieu. parcours, euh, voir ce que ça vous y, ça vous procure, ce que ça vous rappelle peut-être. Et on va commencer avec une première photo, euh, Monsieur, voyons Monsieur. voir, allons-y Oh là là On dirait une de mes filles <rire> oh, oh là -ce là, que, là Julie, ce tu... adolescent avec les joues rondes Est-ce que tu te souviens du rôle que ça peut être on est, chez... on est chez Claude Lelouch, oui. c'était une belle histoire Mon Dieu <rire> J'avais un pull à jacquard, je me souviens, tricoté par ma grand-mère que j'avais mis. C'est une de tes premières apparitions aussi. Complètement. C'était dingue de voir Claude Lelouch euh, travailler dans l'improvisation, dans la. Il était très dense. Je me souviens, on était une classe. Je travaillais dans une classe. J'étais élève et c'était fascinant. C'est le cinéma. Et d'ailleurs, on le voit dans mon regard. Il y a cette ouais. de... candeur. Il y a cette. Ouais. cette oh tr... J'aime bien ce regard. Oui. Et on te reconnaît en même temps. On te reconnaît bien et oui. complètement. Une belle histoire, je crois que c'est 1900, une... de mémoire, voilà. 1989, il me semble. Je 1900... <rire> <rire> pour, pour vous expliquer, euh, la dernière fois que j'ai interviewé euh, Julie à La Rochelle, euh, j'avais ressorti un peu des trucs de sa, biogra de sa biographie, elle me disait « non mais ça, personne ne s'en souvient d'autre ». Donc du coup, j'ai un peu cherché des trucs que j'allais retrouver aussi. Puisque cette femme a fait aussi, je rappelle, placée en garde à vue, euh, une série avec Serge Lama, <rire> voilà, qui était une série policière. Avec oui, c'est l'un des premiers, <rire> Je me souviens d'une histoire de pizza. J'étais oui, en ça. peignoir. J'étais. Oh, c'est très dur quand on commence aussi, euh, quand on est en peignoir. Ça, ça, voilà, c'est étrange. Ce sont des sensations très étranges. Et puis d'observation d'équipe, de qui travaille, comment. Parce que je suis très sensible aux équipes euh, techniques qui travaillent, qui travaillent avec nous et euh, sont nos premiers spectateurs, je trouve. Et pour moi, c'est important, ouais. les gens autour. Ouais, c'est extrêmement important. Donc là, c'était la découverte de ces gens autour aussi. Quel, quel regard, que vraiment. J'adore ouais, cette, ouais, cette photo. Ouais, très euh, très beau, les, je les deux prochaines photos, en fait, sont, sont liées au même projet. Mais on revient un peu, finalement, à, à l'écriture. Euh, Regardons-les. Alors, ce n'est pas directement sur un projet en particulier, mais allons-y sur la deuxième photo. Voyons voir. Est-ce que tu t'en souviens de cette séquence, Benjamin Oui, très bien. Ouais. C'est lié à Apache. Oui, c'est les Apache. Oui. je suis à Linz, en Autriche, en train de présenter le film. La, la, la photo suivante, d'ailleurs, c'est lié à cette présentation. On va voir. C'est dans les coulisses que j'ai pu retrouver ces, ces photos-là j'avais ah, oui, tu non, avais non, reçu oui. aussi un prix. Et pour, là, on, a euh, on a gagné le prix pour les Apache. On a gagné le prix du Festival de Linz, ouais, avec euh, le, le film de Thierry. Euh, là, je suis très fier parce que il m'a envoyé euh, représenter le film en tant que scénariste. Et on a on a on a décroché la, la timbale quoi, on a décroché un prix avec de l'argent et tout ça, euh, c'était la médaille. Le, le... Et on était euh, voilà, c'était un vrai un très très beau festival. Ouais ouais, je suis très très heureux. Ouais. Euh... Tu reviens bientôt scénariste euh... <rire> bah, disons que là, comme disait Julie tout à l'heure, j'ai mon premier métier c'est acteur. Ouais. Voilà. Et je suis un acteur et je serai toujours un acteur. Donc euh, je joue. Voilà, je joue. Et <rire> je, de je, jouer. Je, je, je vais jouer ouais, le ouais. Mot des, Je joue les mots des, les, les, les mots des autres. Ce qui est déjà euh, pas mal. Euh, ouais, à bon entendeur. Euh, <rire> bon. Et, et alors, je, je, je cesserai jamais d'écrire aussi. Voilà, j'écris. Ah, alors, puisque tu me tends la perche, j'ai écrit un seul en scène pour lequel j'avais eu une bourse que je vais jouer finalement. Ah euh, L'année prochaine, je pense, qui s'appelle John Wayne et moi. Euh, où j'ai, voilà, c'est un seul en scène, voilà. Donc ça, je le ferai. Ça, c'est voilà, un peu le scénariste. Enfin, c'est l'homme qui écrit et puis qui joue en même temps. Donc on va faire les deux, un, des deux en un, là. Je pense que je jouerai ça l'année prochaine. Mais voilà, oui, bah, ça, c'est même, le même robinet pour moi. Celui qui écrit et puis celui qui joue, c'est pareil. C'est le, les mêmes, c'est les deux mêmes. Photo suivante. Euh, Pardonne-moi pour cette photo, mais voilà, c'était un des projets aussi. On y va. Alors attention, on va le voir apparaître normalement. Ah euh... oh ah oui. J'étais dans un à Pigalle. Oui voilà. Là, et je est... faisais un truc avec, comment s'appelle tu la, a... la pole dance et j'étais avec alors je... Jean Rochefort. Bah ouais, oui. Euh... C'était la série les beaufs carottes. C'était Peter Kassovitz. Ah, carottes, ouais. Peter Kassovitz. Et Philippe Carrois. Et Philippe Carois. Et Philippe Carois. J'adore. Et Jean Rochefort. Bah oui Jean Rochefort. Mais quelle merveille. Mais oui. <rire> D'hommes d'acteurs et puis alors il m'avait prise un peu sur sous son aile. Et quand il me disait bonjour, il me mettait le doigt comme ça l'oreille. <rire> c'est un souvenir. Moi, je n'allais pas forcément vers lui. Il venait s'asseoir à côté de moi. Il, il parlait. Il y avait quelque chose de. J'ai été fascinée par cet homme de chaleur, de bienveillance, d'intelligence, d'humour sans arrêt. Ouais. Et surtout, parce que j'adore ça, chez les comédiens, quand ils sont bons, <rire> enfin, quand ils sont là, c'est cette espèce de disponibilité. C'est quelqu'un qui était disponible tout le temps. Voilà. Qu'il soit assis, debout. Euh, euh, que, ça, que ce soit coupé ou pas coupé en dehors du plateau, toujours présent. L'œil euh, mmh. vif, euh, ouais. rieur et... et présent. Fascinant. Passe... Ouais, Très belle fascinant belle expérience. les bœufs-carottes, donc, effectivement. Euh, J'avais une perruque, d'ailleurs, euh, coupée au carré. Là. Ouais, c'était sur TF1. Ouais. C'était sur TF1. Photo suivante, on reste. Là, c'est vraiment le rôle qui a permis au grand public euh, Vraiment de, de, de profiter vraiment de toi, Julie. Allons-y, découvrons là cette photo qui va arriver normalement. La voici. Oui. C'est évidemment oh avocat et associé. Oui. Et là, c'est extrait du tout premier épisode. Ah là là là là. C'est. Non, c'est chouette. Premier dossier. Euh, cette série, ça a duré longtemps. Oh, hein, avec mais ça a été merveilleux. Il y avait Valérie Guignabaudet qui écrivait. Malheureusement, elle est décédée euh, soudainement d'un arrêt cardiaque. C'est une. Oh. Elle a fait deux films. Elle a fait Monique. Et j'ai pas la deuxième. Enfin, elle a fait plusieurs films, mais en tout cas, c'était une scénariste formidable qui écrivait particulièrement pour mon personnage. On est sensible à l'écriture, j'en bah, reviens. On y revient, c'est toujours... On dépend de cette écriture et c'est merveilleux. C'était très, très bien écrit cette série, Avocats et Associés, très bien produit par Son et Lumière. Et je me souviens que, que je me faisais arrêter à l'époque par des avocats qui disaient que c'était très proche de leur travail. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que les avocats regardaient cette série. Et, euh, et on a vu cette chance que la série était très, très bien écrite, très bien produite, donc c'est assez rare. Et Son et Lumière, c'est eux qui et ont produit euh, après en grenage. Sont oui, en oui, grenage exactement. exactement. Et qui... Et, qui euh, et, et, et je me souviens, la difficulté pour les chaînes aussi, qu'une série marche, on, on avait... C'était Nicolas Traube, ça me revient, oh, oh. qui avait défendu le projet parce qu'on n'avait pas fait des audiences de ouf la première fois, et qui croyait au projet, qui a dit « Ok, je maintiens », et ça cartonnait après. La comme bien. quoi, on dépend de, de parfois d'une de... personne. Hmm. Et, et moi, ça m'a aussi commencé à, à m'apprendre énormément. Et c'était euh, merveilleux d'avoir ce personnage d'avocate, de jouer une avocate pour une comédienne, c'est est, Est-ce que tu te souviens d'un autre auteur qui bossait dessus euh, Oui, euh, mais je, le nom ne me revient pas. On va en reparler y après. Il y a aussi une... une, une Il faisait du chocolat, comment ça s'appelle une... Non, c'est pas... c'est en en encore non. un autre. Mais on va en reparler okay, dans un instant pardon. parce que tu as <rire> avec lui après. Okay. Euh, on va en reparler. Oula. Aux photos suivantes, là, deux photos pareilles qui sont liées à Benjamin. Euh, mais quelque part, on fait un peu le pont aussi aujourd'hui avec Diana. Voyons voir la photo. Ah euh... oh, waouh. La nouvelle mode. Ouais. Sur France 3. Ouais. Euh, on ah, t'es beau. On a, ouais. Alors là, on a un peu. C'est un peu le crossover des feuilletons quotidiens aussi, puisque nous avons euh, Emma Colberti qui est, euh, ouais. est aujourd'hui dans Un Si Grand Soleil. Euh, bon, cette comédienne, mon Dieu, que je me souviens. Et Sophie, Sophie Letellier. Le le ouais, je connais très et bien Télé, les deux, je ai les aime beaucoup. Sophie Lutelli qui joue à ma femme. Ouais, et qui joue aussi dans, dans, ouais. dans Un Si Grand soleil, soleil. très heureuse ouais. pour bon, elle. Elles sont très, très ouais, C'est une formidable actrice. bien. tiens, photo suivante, c'est aussi la série. J'ai joué avec Sophie au théâtre. La série, euh, la nouvelle mode, on va le voir parce qu'il y a quelqu'un un acteur que moi j'aime beaucoup et qui est dans la DNA, et qui est Pierre oh. Denis. Bien sûr, qui, qui joue au théâtre, beaucoup. Ouais, aussi, et c'est un. Je ouais. euh, n'en ai bon encore pas reçu, mais ouais. voilà, une série sur euh, donc une jeune femme qui ancienne stripteaseuse, uh, Paul Dance, on y reste, et qui revient. Euh... La condition de la femme. <rire> <rire> et qui revient dans son petit village, euh, une, une saga, euh, oui. euh, voilà, une, très très fraîche et très légère, on est au ouais. début des années 2000. Ouais. Euh, continuons, et là on revient à cet auteur de Avocat et Associé. Euh, et là, c'est la classe intégrale. Moi, je dis, euh, Julie porte le chapeau comme personne. On va le voir arriver. Oui Emprunt oh, criminel. Ah, oui. Et c'est Lionel Olanga qui a fait Bien ses classes sûr. sur euh, avocat et associé, qui aujourd'hui dirige le code, donc il reste dans les séries judiciaires, et qui avait fait cette série formidable par Making Prod sur les, les prémices de la police scientifique. Ouais, C'était un personnage merveilleux. Euh, homosexuel, j'adore ouais. jouer aussi euh, des personnages différents. Hein. On en parlait... Euh... D'avoir cette palette. J'ai été très heureuse qu'il me fasse confiance pour ce rôle. Et je suis très triste qu'elle n'ait pas eu... Le succès, elle était magnifique. Et puis la suite, parce que j'aurais aimé poursuivre ce personnage. Ah ouais, formidable. Et avec Pierre Cassignard, que j'aimais énormément en tant que comédien et dans la vie. Puisqu'on s'entendait très bien, très drôle. Et son rire... Me manque. Ouais, il, est dans... il est toujours dans ma tête. Si et son veut. rôle était, était génial. C'était un mec qui sévissait, un flic, magnifique. hors père mais qui est vissé sous opium ouais. en permanence. Exactement. Enfin, voilà, on a il... eu beaucoup, beaucoup de fou rire aussi. Ouais. J'imagine. La... <rire> Je l'aime. Et il y avait Soren Prévost aussi, de mémoire, dans cette... dans cette série, initiée par Making Prod. Et enfin, dernier, dernier projet, euh, parce que Benjamin a toujours su s'entourer de très belles femmes <rire> euh, à l'écran. On avait cité la dernière fois Candice Renoir, mais citons-en une autre. Évidemment, allons-y pour la photo, elle va apparaître. Ah oui. On est dans une chance de trop, Alexandra. sur TF1 avec mmh. Alexandra Alamy, mmh. Mmh. Euh, Arlan Coben. Mmh. Oui, très belle rencontre euh, d'Arlan Coben, déjà qui était, que, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était sur le plateau, parce que je jouais, je ne peux pas spoiler, mais je jouais un rôle très très difficile, parce que voilà, et il était là pour me, me, vraiment me diriger, avec François Vell, qui était un magnifique réalisateur, et... Très belle rencontre avec Alexandra. Euh, J'ai beaucoup appris à en jouant à ses côtés. Voilà cette détente et en même temps cette concentration qu'elle a. Et c'est un soleil, un peu comme Julie. Mmh. Je, je dis ça. Vous avez vraiment cette Merci. chose en commun, en, en, commun toutes les, en, en toutes les deux. Il y a une espèce de générosité, de cœur et, euh, et de très très bonne partenaire évidemment. Et donc tu ne peux pas être mauvais avec des gens comme ça. C'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment que tu le fasses exprès. <rire> donc, euh, donc non, même, qu il y a... qui arrive très bien. Hein. Non, mais j'imagine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi, j'ai vraiment, comme je suis extrêmement voleur, bon, j'essaie dans le sens noble du terme, je prends à chaque fois beaucoup avec, euh, de, de, de mes aventures, avec mes partenaires. Et on en revient à Lionel Onanga. J'ai joué un, un personnage dans une série qu'il a écrite. Euh, j'ai fait « Shérif » où j'ai joué un avocat un peu pervers, etc. Et... Euh, tu, sais, tu sais ce que c'est, tu as trois, quatre jours de tournage, tu pas grand chose pour construire ton personnage. Mais on avait bien, bien sympathisé avec Lionel. Et j'ai pu aussi, pareil, voler pas mal de choses à Lionel, parce qu'on a beaucoup parlé en amont, etc. Et pour construire mon personnage un peu théâtral, etc. Et du coup, voilà, c'est toujours se nourrir des uns et des autres. Donc, quand on est avec Alexandra, euh, l'ami, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment des gens qui donnent. Donc, et en plus, c'est une femme dans la vie... Euh... Ouais. extrêmement sympathique gentil ah oui, oui, oui, entier on parlait Pierre Cassignard, ça fait oui, partie, voilà. partie des gens et vraiment toujours, je la connais moi des quoi, que moi, de moi je me suis et Pierre pour en parler parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi c'est quelqu'un que j'admirais et euh, que voilà sur lequel j ai, j ai, je me suis beaucoup inspiré aussi voilà, voilà. Et, et tu parlais d'avocat mmh. euh, je le dis face caméra embauché notre ami pour faire un avocat. Moi, il y a un acteur américain que j'adore, euh, qui est Raymond Burr. Ah, Raymond oui. Burr, euh, qui a joué pendant très longtemps Ferry fer. Mason et l'Homme de fer. Et je me dis que tu ferais un avocat exceptionnel ah, et que vrai, j'aimerais oui. vraiment parlé, oui, oui. un ténor du barreau. Ah, ouais. euh, vrai. Un ténor du barreau et, euh, et ce serait vraiment formidable. Figure-toi qu'on m'a approché. Hein, voilà, on m'a euh, proposé un rôle d'avocat. Euh, voilà, Mais euh, tout est encore euh, très, très hypothétique, etc. Parce que c'est un désir que j'ai exprimé lors d'interview. C'était euh, mon rêve d'enfant. Je voulais être avocat quand j'étais petit. Je suis trop feignant pour faire des... des je le dis, euh, voilà, oh, pas vrai. tac, bravo à tous les <rire> gens qui sont euh, voilà, dans les écoles de droit aujourd'hui, etc. Moi, alors, ceci dit, j'ai découvert que le, le métier d'acteur, moi, qui était feignant, je me suis dit tiens, je vais faire acteur. C'est au moins aussi dur. Donc, ouais, euh, voilà, je me suis retrouvé, Je suis dans la merde, mais bon, c'est comme ça. Mais <rire> en tout cas, je suis devenu acteur et pas avocat. Mais c'était mon rêve d'enfant. Donc bah voilà, oui, euh, à bon entendeur. Euh, c'est pareil, je, mais je, je le ferai un jour, et si on ne me le donne pas, je m'écris. Il l'écrira, il l'écrira. Ah, toc Parce qu'il l'avait fait en plus, il avait joué dans une série judiciaire pour TF1, avec Michel Bernier, ouais, euh, qui a oui. été le pilote d'une série, et qui, drôlement, s'est retrouvé sur France Télévisions. Encore Après, une belle rencontre. Voilà, ça fait partie des, des, des, des choses comme ça. On va terminer cette émission, je voulais qu'on qu la termine, parce qu'il y a un mot qui, revient, qui est revenu beaucoup dans votre, dans votre façon de parler, notamment de votre métier, euh, et qui revient beaucoup avec Benjamin, c'est ce, ce sens de la transmission qui est important et je voulais qu'on puisse terminer cette émission en mettant en avant euh, bah, deux jeunes comédiennes qu'on va recevoir dans ce plateau dans un instant pour euh, les entendre parler cette, euh, de, de, de, de, de leur regard sur le métier de la comédie sur ce qu'elles ont envie d'aller y chercher et de les faire se rencontrer avec vous euh, on va les on va les recevoir dans un instant et justement on va commencer avec un petit extrait de l'une d'entre elles c'est dans une série formidable que moi j'aime beaucoup pour France 2 qui s'appelle Les Invisibles euh, Je euh, ai parler. Ouais, qui est une formidable série, très inspirée, qui rappelle un peu « Cold Case euh, ». Elle, euh, elle jouait le témoin dans une affaire de meurtre. On va voir cet extrait, elle s'appelle Chloé Delassi et on va les accueillir tout de suite dans ce studio par la magie du, du, de, la, de la radio. Ils seront avec nous juste après. Mais voici un extrait de cette série. « Je ne sais pas, il ne m'a jamais dit son nom. Il venait de temps en temps ici pour tenter d'avoir des tuyaux. Et vous l'avez vu quand la dernière fois Il y a quatre jours. Il s'était pris la tête avec un type chelou qui traîne tout le temps ici. Un mec qui s'appelle Pérole. Un grand, baraqué, du genre tout le temps vénère après tout le monde. Ouais, et genre quel âge Un vieux, 30-40 ans. Ouais, un vieux... Voilà ce petit extrait des invisibles, formidable, alors vraiment je le dis, formidable série sur une équipe de flics dont personne ne veut, qui sont cantonnés dans le sous-sol d'un commissariat de police et qui, et qui doivent effectivement enquêter sur des affaires où les, en remettant les victimes au centre, de, au centre du jeu. Et donc on t'a vu, Chloé, euh, dans cette petite euh, dans cette série, dans la saison 2, qui est passée il y a pas très très longtemps, euh, ça fait quoi de se... De, de, quand on se voit à la télé comme ça dans un grand rôle, euh, la première <rire> fois, ça fait quoi C'est un peu troublant, ouais. Ouais, ouais. ouais. Un peu stressé Oui, forcément un peu stressé de voir l'épisode, mais euh, après, euh, quand je joue, je ne pense pas vraiment à ça. Enfin, je suis vraiment dedans, et je ne pense pas vraiment au résultat. Alors dis-moi, d'où tu viens euh, Et on parlait tout à l'heure, effectivement, de théâtre, on parlait de, de, du métier d'acteur. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de devenir actrice C'était toute petite, euh, c'était ma, ma mère qui était euh, dans une troupe de théâtre amateur, et elle m'emmenait aux répétitions, et euh, moi j'ai adoré cette... Euh, Enfin, l'ambiance qui se dégageait même de la salle et des euh, les, les, les pauses entre les comédiennes et les comédiens euh, j'adorais ça et je lui ai dit donc à quatre ans euh, je veux faire du théâtre ouais. <rire> donc elle m'a dit on va attendre un petit peu passe ton euh, bac d'abord euh, un pour une maman hein. ouais. <rire> et, euh, et puis voilà euh, mais j'ai aussi j'ai grandi dans un milieu artistique parce que mes deux parents sont danseurs enfin étaient danseurs maintenant mais donc euh, voilà, euh, au bout d'un moment, on se reconvertit dans le milieu de la danse et mon père euh, s'est reconverti en tant que régisseur lumière. Donc euh, ça m'arrivait aussi souvent d'aller à, à des répétitions ou des spectacles euh, sur lesquels il était. Et donc euh, toute gamine, je me retrouvais euh, dans les loges avec des comédiens et des comédiennes de la comédie française, euh, tout intimidée. Mais, euh, mais mmh. du coup, voilà, c'est né assez vite et c'est resté là. Et, euh, et après, il y a eu la passion pour le cinéma qui est arrivée aussi. Tu te souviens de la première fois où tu es montée sur scène Ou tu t'es retrouvée dans un rôle Sur scène ou devant la caméra, d'ailleurs. Quel effet ça fait euh... Bah, en fait, je crois que pour la caméra, c'était moins intimidant que ce que je pensais parce qu'il y avait un truc assez intime qui se passait et que ouais, c'était, enfin, ça m'a mise à l'aise bizarrement. Euh... Je crois que j'appréhendais un peu ce moment euh, avant de, avant d'apparaître, euh... enfin, avant de passer devant la caméra, mais euh, finalement, euh, ça m'a, ouais, ça m'a un peu mise en connexion avec la caméra et c'était vraiment euh, le euh, théâtre, tu dit que c'est autre chose. Le théâtre, c'est autre chose. <rire> Bah, on, on se met vraiment à nu, je trouve. Et, et, et, tu parlais tout à l'heure de danger. Euh, et, bah, je trouve qu'il y a vraiment ça, mais c'est jouissif en même temps. Euh, tu parlais aussi de drogue. moi Je, je trouve qu'il y a vraiment ce truc euh, très stimulant et très, euh, et très jouissif. Euh, c'est passionnant, en fait. Même avec l'expérience, Julie, Benjamin, on, on, a, on a toujours cette peur quand on monte sur scène. Oui. <rire> et, Elle est et belle, cette on, peur. On a besoin, oui. Ouais. Je pense que c'est un moteur. Et à la limite, il ne faut même pas s'en passer, à la limite. C'est mauvais quand on commence à plus avoir peur bah, Oui, il faut, faut toujours se méfier des gens un peu blasés, hein, ou des, des acteurs blasés. Ou, euh, mm -hmm. Moi, le jour où je suis comme ça, j'arrête, je, je, vais, je, vais, je vais faire du surf. <rire> je, je, je ne sais pas en faire, mais je vais, je vais apprendre à faire du surf. Oui, hein, oui, non, bien sûr, c est, c est, c est, c est, euh, ce tremblement-là, en fait, cette perception de ce, de ce métier incroyable, et cette chance incroyable qu'on a, et cette fièvre, si, il voilà, ne faut jamais perdre ça. Mm. Cette générosité, c'est ça qui m'avait frappé tous les deux, c'est pour ça que je voulais vous réunir avec Chloé et Milena parce que vous avez une générosité dans la transmission avec vos partenaires, notamment sur Les Feuilletons de Quotidien vous êtes en contact avec cette nouvelle génération oui, euh, et j'imagine que ça c'est important aussi ce, ce lien et ce liant que vous distillez avec les comédiens C'est fondamental, euh, je, je, c'est beau cette série, les séries sont belles aussi pour ça, hein, comme sur Avocat aussi j'en parlais ce sont ces rencontres, des comédiens aussi qu'on retrouve plus tard mais sur, euh, sur la quotidienne en particulier, c'est la première fois qu'il je... y a un brassage de génération et en plus j'ai vieilli, forcément, les années ont passé. Ça ne s'est pas vu sur Merci. les photos. <rire> je suis désolée. Euh, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que donc, donc je suis plus grande que les autres et, et des jeunes arrivent et je... c'est beau. Il y en a, on voit plein de choses. Il y en a qui ont, qui ont pigé, qui ont une curiosité. La curiosité pour un comédien, c'est fondamental. Oui. L'observation, euh, d'apprendre. Moi, j'apprends, moi, on disait qu'on tourne tous les jours, on apprend toujours. On se donne des défis, il y a des... cet apprentissage qui est excitant. Donc, de voir euh, différentes générations avec des expressions aussi différentes. Parfois, j'utilise des expressions. <rire> D'ailleurs, je, je l'ai pris dans mon rôle. Euh, je me fais charrier, c'est-à-dire que j'ai 150 ans euh, avec des je jeunes. Je sais ce que c'est. Que... Ce euh... Merci. Mais <rire> je me sens moins seule. Mais c'est euh, génial. Bon, j'ai des enfants, mais c'est encore autre chose. Mm. C'est de voir aussi euh, euh, peut-être moins de crainte. Je ne sais pas, il y, y a des choses qui sont... Euh sont tous différents, mais c'est merveilleux de brasser, euh, de brasser euh, ces générations-là. Tout à l'heure, d'ailleurs, on montrait, on va, on, va, on va continuer, évidemment, à en parler, mais tout à l'heure, on montrait une photo euh, dans, la, dans, dans une belle histoire. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas la laisser seule, Julie de Bazac on va essayer d'en trouver une aussi pour nos invités. Tenez, j'ai une petite photo à montrer. Est-ce qu'on peut la voir, cette belle petite photo comme tu es toute mignonne! J'étais enfant! Un bonheur n'arrive jamais seul! Avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Ouais, il y a 10 ans! Ouais! On a changé ou pas? On reconnaît quand même? On reconnaît! Bien sûr! On reconnaît ta petite bouille quand même! Ouais! Il y a 10 ans, tu jouais leur fille, il y avait d'autres photos où tu étais sur une piste de. de bowling. De bowling. voilà, exactement! C'était ta première expérience? J'avais tourné dans Mince à l'heure de Charlotte de Turcaïm avant, mais je faisais une silhouette, donc c'était un premier, un premier rôle, là, ouais. Ouais. un vrai premier rôle. M même question pour Chloé, est-ce que tu euh, sais pourquoi tu as eu envie de devenir comédienne Eh ben je pense qu'on a un peu le même schéma parce que moi aussi, euh, dès gamine en fait, j'ai commencé à dire à mes parents, les parents, enfin papa, maman, je veux jouer, je veux être comédienne. Et en fait, euh, j'ai toujours aimé me mettre en scène euh, en me déguisant, en montant des spectacles avec ma grande famille de cousins. Et donc, euh, c'était un peu toujours ça. J'accumulais les, les rôles. Je faisais réalisatrice, metteuse en scène, comédienne, scénariste. Et donc, euh, ouais, ça a toujours été un peu euh, ce, ce rêve de, ouais, de jouer, en fait, et de vivre... Enfin, moi, c'est une phrase que j'adore qui est un peu cliché mais vivre mille vies en une vie, et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier... Euh, c'est pour ce truc de, de, de recherche et de constante découverte de soi, de l'autre aussi. Donc euh, ouais, ça vient depuis longtemps. La première fois que tu es montée sur scène, même question, euh, que tu es montée sur scène, tu te retrouves face à une caméra, qu'est-ce que ça fait Alors peut-être d'ailleurs c'était là. Euh, ouais, et, et quand en plus on est entouré avec Sophie Marceau euh, Mais ils ont été super. Et par Gadel Malais euh, et Sophie Marceau étaient vraiment génial, euh, géniaux pardon. Puis on il euh, y avait deux petits garçons avec moi qui jouaient à mes frères. Et euh, ils ont été super, enfin on était jeunes, donc euh, je pense qu'ils avaient aussi cette protection euh, avec nous euh, qu'ils n'auraient pas forcément eu avec euh, des comédiens adultes. Donc on a eu vraiment la chance, enfin c'était vraiment une équipe géniale. James Sut, le réalisateur, était aux petits soins avec nous. Et euh, non, c'est une expérience, euh, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'était il y a 10 ans Mais <rire> <rire> c'était super, ouais Moi ce qui de patte, et je sais pas si vous avez ressenti ça avec les comédiens, même sur les feuilletons que vous, vous, vous côtoyez, mais quand je vous entends parler toutes les deux, je me dis, euh, Est-ce que vous aviez cette euh, même euh, aisance, cette même euh, facilité, cette même euh, façon d'être quand vous avez commencé On a l'impression aujourd'hui que euh, l'image, en tout cas, euh, pour la jeune génération, la... enfin, c'est pas qu'il se soit approprié, mais enfin, on voit, là, elle nous parle facilement euh, alors que c'est peut-être un exercice nouveau pour oui. elle. Enfin, je suis impressionné, moi aussi. de Ça, ça a beaucoup changé. Hein. Moi, de mon époque, euh, quand je suis arrivé à Paris, en 89, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'aller au cours Florent et de, et de se taper du théâtre. Et ça, c'était mmh. formidable parce que j'ai dû moins me faire une culture pour pouvoir jouer, parce qu'il n'y avait okay. pas l'accès la, la, à l'image qu'il y a aujourd'hui. Euh, et la grande chance que j'ai eue, avant de décrocher le rôle que j'ai là dans l'ITC, c'est d'être prof dans une école pendant trois ans. Et je suis tombé de la réalité à la fiction, parce qu'ensuite je suis devenu prof dans une école à la fiction, je suis devenu prof de cuisine, mais avec entouré de cette génération formidable, là, que je trouve, là, vraiment, et je me disais, mais est-ce qu'on dit toujours pareil Musset euh, quand moi, j'avais 18-20 ans. Est-ce qu'ils le disent, ah qu disent aujourd'hui encore pareil qu Comment on, on peut dire Iphigénie en, en 90 euh, Est-ce qu'on le dit toujours pareil en, en, en 2022, en 2023 Voilà, ça, c'était des questions qui me taraudaient. Et c'est pour ça que j'avais envie de bosser avec des jeunes, jeunes, jeunes gens. Et c'était incroyable, évidemment. Euh, voilà, c est, c est... je leur laisse la parole, mais c'est extrêmement... Euh... Troublant et, et, et formateur encore pour moi, à mon âge, évidemment, d'avoir travaillé avec cette génération-là, de les avoir mis en scène, de les avoir fait bosser pour les concours euh, sur ces scènes de, de, de théâtre classique. Euh, voilà, donc pour, pour en répondre à ta question, à l'époque, je, je, on, on était beaucoup plus axé sur le théâtre qu'aujourd'hui. Là, ils ont la chance aujourd'hui d'être oui. dans l'image tout de suite. Et en même temps, c'est un dangereux. peu casse-gueule. Ouais, ouais, parce crois. que moi, je, je ne cesse de leur dire, les gars, euh, cultivez-vous. Ce n'est pas un mot péjoratif, la culture. Au contraire, c'est indispensable pour un acteur. Il faut voler, il faut lire, il oui. faut se nourrir. Sinon, vous ne jouerez que vous-même. On va vous mettre une croix et dire, tiens, tu me dis, passe qu'on le sel et tu le diras. Tu seras oui. formidable. Et une fois qu'on t'aura vu dix fois le dire, euh, voilà, si tu n'es pas toi capable de te mettre ailleurs, de te transporter ailleurs en ayant justement une culture dans le sens de, de l'acteur. Oui. Je lisais un livre de, que j'adore de Michel Bouquet qui s'appelle « Servir ». Euh, où il parle de son métier, il parle à 95 ans encore de servir, euh, c'était juste avant sa mort, il était interviewé, euh, de servir toujours l'auteur de ce que tu disais tout à l'heure, etc. Donc vraiment, en fait, voilà, il faut aller euh, choper. En même temps, cette génération est formidable, ils sont extrêmement rapides, ouais. ils ont une acuité ouais. formidable. Pour moi, j'étais vraiment endormi à côté d'eux. Mais en même temps, j'ai eu cette chance de pouvoir lire à l'époque et d'avoir des profs qui m'ont dit euh, « fais-toi une culture, oui. frérot ». Et je l'ai fait. Euh, ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si je serai là aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait rêver qu Est-ce qu'il Est qu y a des comédiens, des auteurs euh, qui te donnent envie euh, toujours plus de, de travailler, de faire ce métier, Chloé mais Il y en a plein, oui, des auteurs classiques comme, euh, comme contemporains. Tu parles du théâtre, Théâtre ou Oui, théâtre, oui, bah, enfin, peu importe. Euh... Oui, il ouais, y en a plein, mais euh, un peu dans, dans tous les genres. Et, euh, et moi, je suis curieuse de tout, mais je crois aussi qu'il oui, qu faut avoir cette exigence de chercher par soi-même euh, et de ne pas rester sur euh, un style ou euh, mm. un, euh, un genre de cinéma comme, euh, comme en théâtre. Euh, ou une période aussi euh, de jeu, quoi, faut savoir... Euh... Surtout que ce milieu-là, ça commence à vite vous enfermer dans des cases, donc ça oui. peut aller très très vite si en plus vous faites pas l'effort, quoi. Et puis des rencontres, je, ouais. je, là, je parlais de notre assistante euh, metteur en scène, euh, qui, a, qui a cette passion de, des textes, et euh, elle me redonne envie de lire plein de choses. Euh, quand on rencontre des gens euh, différents, euh, on, on puise aussi d'eux, dans ouais. la vie, hein, je parlais pas en tant que ouais, le fait d'avoir été prof, moi, je... je... J'étais resté sur mes vieux clichés euh, d'auteurs de, de, que je connaissais à l'époque. Moi, c'était Coltes hein, qui était très, un, très, très, très en amont. Et, et là, en travaillant avec votre génération, j'ai découvert plein de jeunes d'auteurs de, d'aujourd'hui extraordinaires. Donc voilà, ça m'a, ça m'a moins... Oui, l'autre apporte. Euh, ouais, ça m'a réouvert les une rencontres. fenêtre formidable. Mmh. J'aurais pu, de... pu parler comme un mec de 50 ans. là Aujourd'hui, grâce à eux, je, je les entends, je parle leur langage. Grâce à la série aussi, ouais, parce qu'il euh, y a un travail formidable des auteurs dans la série qui, qui fait parler des gens de cette génération-là. Qui fait qu'aujourd'hui, si tu me dis euh, certaines choses, je peux très répondre. En tout cas, tu ne vois, pas se laisser enfermer dans une image. De ouais. la petite bouille qu'on voit là, ouais. à cette image qu'on va voir maintenant. Voici, ne pas se laisser enfermer dans une image, ce que ça peut donner. Et putain dans ce monde, il y a tellement de mèches qui demandent qu'on les allume. Elles supplie qu'on les allume. Elles implorent qu'on les allume. Et putain, pourquoi il a personne pour allumer la mienne, hein Pourquoi on m'oublie, moi Pourquoi personne essaye de m'atteindre et de m'extirper la vérité, hein Pour me dire que je suis qu'une putain de salope. Regardez. Je peux pas. <rire> <rire> non, je peux pas. Non, non, non, non je peux pas. Tu difficile. peux pas. Ouais, ouais, non, c'est difficile de se regarder, et de s'entendre aussi. Moi, je crois que c'est ma voix qui me, qui me fait le plus bizarre, parce que ma tête, je la connais, comme on disait avec euh, l'image. C'est que je pense qu'on a cette euh, maîtrise. Euh, bah, on est. Sur les réseaux, les réseaux sociaux. sociaux ouais, ouais. les réseaux sociaux, Instagram, les photos. Il y a cette capacité, je pense, euh, à, se, à, à comprendre l'image que l'on renvoie. Et, mais en même temps, justement, se sortir de cette image dans laquelle on pourrait se faire enfermer. Moi, c'est ça, ça que j'aime beaucoup. Et donc, euh, c'est vrai que ce genre de choix de rôle, <rire> euh, c'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait en verrant ma tête. Mais j'adore euh, partir là-dessus, en fait. Ouais, ça me fait explorer des choses... Euh, qui sont en fait euh, peut-être plus vrais que ce que je renvoie en premier lieu. Et tu sais, on s'habitue à sa voix, parce que tu es jeune. Moi aussi, au départ, je pouvais pas. Mais quand ouais. j'entendais ma voix, même euh, si quelqu'un remettait, je disais ah non non non, je partais, je faisais comme toi ou je regardais pas. <rire> et puis, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour euh, m'habituer. Mais au bout d'un moment, tu t'habitues et c'est même un, un, un outil de travail. Oui. Même sur la série, par exemple, sur DNA. Alors quand j'avais pas mal, beaucoup tourné. Euh, pendant huit mois, je n'ai pas regardé. C'est-à-dire que j'avais besoin de me focaliser sur ce que j'avais envie de faire, le rôle de construire. Et je me suis dit, je ne vais pas me faire parasiter par plein de choses. Et à un moment donné, je me suis senti prête. J'ai okay. regardé, ça a été un outil de travail en me disant, ok, là, ok, ça va, là, là, là. Mais objectivement, parce que j'ai l'expérience de, de me voir, je n'ai plus le choc de m'entendre oui. et de me dire que ce sont deux choses différentes et maintenant, ça suffit, c'est du travail. Mm. Non, non, mais voilà. Oui, l'affect c'est un instrument, en fait, même on, on la voix. On voit. prend du recul et la fait que tu vas voir au fur et à mesure va se séparer de toi okay. et tu vas te dire voilà, des choses si tu veux être objectif et tu peux, peux. mais il y a des moments où on ne peut pas. Mm. Moi, il m'a fallu alors que c'était oui. qu'il y a quatre ans, euh, prendre ce temps-là mm. avant de me voir parce que mm. c'est une construction aussi. Okay. Euh, c'est normal que ça fasse bizarre. Pour avoir cette distanciation oui. euh, face à toi. Oui. Hein. De toute façon, on aura l'occasion toutes les deux, parce qu'évidemment, c'était qu'un premier jet, on voulait provoquer cette rencontre, mais évidemment qu'on va vous suivre, évidemment qu'on va vous accompagner et qu'on vous recevra pour d'autres projets. Pour, vous reviendrez nous en parler. Il y a notamment un unitaire avec Sonia Roland, mm. que tu as tourné il y a quelques mois, ouais, euh, au mois de novembre. Un Destin. Un Destin, qui un destin inattendu, d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle. Ouais. Bah voilà, un nouveau titre qui <rire> arrive sur titre. France 2. Et toi, Chloé, on va te voir où bientôt euh, Moi, pour l'instant, je suis sur une création théâtrale pour 2024. Ah bah bien, cool, voilà, voilà, on en parlait, justement. Qui s'appelle euh, le, le titre est encore provisoire, on ne sait pas si on va le changer, donc, euh, donc je ne le dis pas pour l'instant, mais euh, voilà. Et puis, je me, je me consacre aussi euh, principalement à ma formation cette année. Et euh, je, prépare des... je suis au studio de formation théâtrale à la Vitry. D'accord. Et, euh, et je prépare les concours des, des écoles nationales. Voilà. voilà, on reste dans ce, ben ben ce domaine-là. <rire> Comme quoi, euh, le théâtre, effectivement, attire toujours la jeune génération. Et ça, c'est extrêmement important. Et on a pu consacrer une heure d'émission sur les séries, sur le théâtre. Et sur bravo. le jeu, merci ouais, à, à vous, toi. parce qu'on était ravis de pouvoir le faire aussi. Et vous revenez bientôt, hein, toutes les deux, évidemment. Avec, avec grand plaisir. Évidemment, on n'a pas assez parlé avec vous. Euh, je remercie évidemment euh, Robinson. Et Charlotte, qui était à la manœuvre en réalisation. Bravo, Bravo. à tous les deux. Et surtout, bah, merci à vous deux. Moi, j'étais ravi de vous avoir à nouveau. Julie, de te recevoir pour la première fois. Euh, puis ce sera, j'espère, pas la dernière. Et Benjamin, bah, voilà, qui a merci. pris sa carte yes. de membre. C'est un grand plaisir. <rire> et, <d 'être rire> et alors, c'est vrai un truc qui est génial. C'est qu'il a réussi à ne pas spoiler la fin de la pièce. Oui, parce, parce que, que, que d'habitude, c'est ce que je fais. <rire> c'est vrai. Oui, d'habitude, je spoil toujours. Voilà. Je j'ai réussi. Je me suis dit. Tu Je n'ai pas dit qu'il meurt à la fin, donc c'est formidable. 2 au 19, euh, ça s'appelle Créancier et on sera ravis d'aller vous découvrir là-bas. Merci en Merci. tout cas. C'est à 19h. 19h, 19 voilà. Et 14h30 en plus le samedi et le dimanche pour les découvrir. Merci à tous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro de la loi des séries. On parlera de Cœur Noir, la nouvelle série de Prime Vidéo. Merci à tous.